Bonjour à tous, c'est Marine. Je vous remercie pour tous les moments agréables passés ensemble en 2019 et vous félicite pour votre enthousiasme et votre persévérance tout au long de l'année. Je vous souhaite une année 2020 remplie de bonheur, de douceur et d'amour. Bonne année